Chères clientes, chers clients, nous vous plongeons un moment dans le noir afin de mettre en lumière toutes les actions que Deleuze entreprend pour réduire son empreinte écologique. Et cela va plus loin qu'éteindre la lumière de temps en temps. Saviez-vous que tous nos magasins sont, depuis la fin de l'année passée, neutres en CO2 Et que nous sommes la première chaîne de magasins belges à y être arrivée Pour commencer, nos points de vente sont extrêmement bien isolés. Notre électricité est devenue quasi complètement verte. Dans certains magasins et dans notre centre de distribution, elle provient même de nos propres panneaux solaires. Et la chaleur que vous ressentez est récupérée de nos frigos écologiques. Malin, non Sachez aussi que les lumières que nous venons d'éteindre sont des lampes LED. Donc en fait, euh, on peut les rallumer. Nous espérons avoir fait toute la lumière sur nos magasins neutres en carbone. Oui, faire vos courses chez Deleuze, c'est aussi penser aux générations futures.